Il faut qu'on trouve quelque chose pour les gens qui ont euh, une, une faible retraite, qui sont seuls, qui sont un peu paumés. Et il faut qu'on arrive à leur trouver quelque chose pour que ce soit euh, euh, correct. La Maison Partagée est une colocation pour personnes âgées euh, qui partagent un espace euh, collectif et privé et sont soutenus dans leur vie quotidienne par une gouvernante pour la somme de 1060 euros par mois. On s'est aperçu que le vieillissement de la personne âgée n'était pas pris suffisamment en considération, surtout pour les personnes autonomes, et on a pensé fortement aux maisons partagées, et le projet que vous avez ici, qui a été réalisé il y a 3 ou 4 ans. C'est un palliatif, à l'EHPAD, mais un palliatif pour éviter l'isolement, la solitude, euh, le, la misère même, la misère euh, morale et la misère économique. Qui dit maison partagée dit une vie ordinaire dans une communauté villageoise avec tout ce que rêve... Euh, les personnes qui vieillissent, c'est-à-dire garder l'autonomie, la, la convivialité, l'échange, l'utilité sociale. C'est de, de, de permettre aux personnes qui vivent ici de, de rester le plus autonome possible. C'est deux petites maisons jumelles qui accueillent chacune quatre personnes dans un espace Privatif, chambre, salle de bain que vous allez pouvoir filmer. Et espace collectif où se joue la vie quotidienne. Voilà la salle de bain. La salle de bain est, est, est toujours la même. recomposé, on va dire. Hein. Chacun s'entraide, on s'entraide les uns les autres. C'est le palais, pour la anesthésie. C'est moi qui m'équipe de médicaments et tout. Voilà, et du jardin et de nettoyer tout. On mange tous ensemble le midi et le soir, ils ont tous choisi. Hein. Chacun reste chez soi et comme ça ils sont tranquilles. Hein. Ils peuvent également accueillir de la famille ou des voisins et partager un café ou autre, il y a une, une souplesse et une grande liberté. Demain, d'ailleurs, voilà. euh, le fils de Mireille, qui habite dans les Pyrénées-Orientales, va venir manger avec nous. Moi je suis là euh, pour euh, faire que tout, tout aille bien, m'occuper de la cuisine, vérifier que c'est propre, m'occuper de l'entretien. Mais euh, les dames me donnent un coup de main, les messieurs me donnent aussi un coup de main. Tout le monde participe. Euh, là vous voyez en ce moment euh, les fruits, euh, on arrive à la fin des oranges, des clémentines. Donc du coup, euh, on en a parlé ce matin pour savoir euh, qu'est-ce qu'on prenait comme fruit. Les courses, c'est tous ensemble. Mireille et Monique, on les arrête à Leclerc. Elles font leurs petites emplettes et puis après, on les récupère. Nous, après nos courses. Du lundi au vendredi, je suis là de 9h à 16h. Le dimanche, c'est moi que je m'équipe à faire à manger. bien sûr d'électricité partagée à huit personnes voilà chacun dans les 1060 euros qui sont, euh, euh, pour, qui sont payés il y a les loyers les charges voilà la nourriture les achats le salaire de de béatrice notre gouvernante Béatrice avec l'appui de Marilyn, responsable de la vie sociale, Donc, prévoit un planning d'animation, de, de sortie, pour les, chaque mois partager avec les résidents en fonction de leurs besoins, de leurs attentes. On marche, on fait de la gym, on fait les ateliers mémoire. Ça, c'est les, les, les, les choses, les activités fixes de la semaine. On fait des activités notamment avec les enfants de l'école de Touriac. On va à la crèche de Montgaillard. Là, j'ai planté des, des carottes. Voilà. Là, c'est une rangée de blettes. Là, c'est deux rangées de fèves et là, la semaine dernière, j'ai planté qu'on commence à revoir un petit peu des haricots. Là, j'ai quatre rangées de haricots. C'est quand même réussi de voir que les gens s'intègrent comme ça dans le village. Moi, je suis super bien. Moi, je ne peux pas dire le contraire, hein, parce que j'étais toute seule chez moi et maintenant, j'ai au moins des amis. Disons que je ne suis pas encore handicapée pour ah, dire oui. d'aller à la maison de retraite. Voilà, c'est ça. Voilà. alors je suis bien ici. Ouais. Vous voyez avec Simone qui a quand même 94 ans, elle arrive à faire des, des, des choses incroyables. On a, fait, on a fait la gym ce matin. Ici, je suis très bien. Le fait de ne pas être seule puisque j'ai une maison plus loin là-bas. François, que vous avez entendu, lui aussi est arrivé très cabossé, très seul. Très Et là, on, physiquement, on ne le reconnaît pas tellement il est, euh, il est réquinqué. Voilà, donc je pense que le partage de la vie quotidienne, même si ce n'est pas facile, euh, participe à la promotion de l'autonomie, et à l'épanouissement de la personne. On lui a donné euh, ben, l'opportunité euh, de, de, de se construire, d'avoir de, de, cette identité, de, de se recréer son monde, de, de pouvoir participer et euh, ben, de, re, re, de redevenir un individu avec des responsabilités, avec euh, euh, des choses à faire. Et euh, voilà, il a un but.